Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'une nouvelle fonctionnalité de Gokier nommée parcourir les étagères. Cette fonctionnalité va permettre de faire apparaître les exemplaires similaires qui sont physiquement sur la même étagère que l'œuvre visitée. Pour cela on se base sur le catalogage des exemplaires, sur leur cotes, leur section emplacement Pour activer cette fonctionnalité il faut donc aller dans une dans une œuvre, un livre, là j'ai pris on va dans la section exemplaires en admin on clique sur la configuration de la boîte des exemplaires on active la nouvelle, la nouvelle case à cocher navigation par étagère et elle va faire apparaître un nouveau lien cliquable dans les, je suppose, sur chacun des exemplaires qui permet d'afficher l'étagère pour que cette étagère puisse fonctionner il nous faut au préalable avoir lancé un script de migration qui va créer des clés d'étagères et qui vont permettre de les ordonner plus facilement et de pouvoir les trier. Ça veut aussi dire au passage que les parcours d'étagères ne peut être accessible que pour des œuvres physiques. Donc les livres, les CD, les DVD, etc. Ça ne peut pas fonctionner pour les livres numériques. Qui n'existent pas donc en... En vrai, dans le dans la bibliothèque. Euh, pour voir à quoi ressemble la clé, on va faire un inspecteur gadget. Et sur la notice, dans les données exemplaires, il y a une nouvelle clé qui est apparue, une clé d'étagère, qui est donc un regroupement de les, de la cote euh, sur les six premiers, ensuite suivi de, de la les chapeaux, du titre chapeau, du numéro de tome, donc s'il y avait plusieurs tomes, pour les trier. Donc une fois que la, le lien cliquable est apparu, on peut cliquer dessus. Ça va faire apparaître un nouvel euh, affichage juste au-dessus. J'ai choisi cette œuvre parce que elle a beaucoup d'œuvres, elle est bien catégorie, il y a beaucoup d'œuvres à gauche et à droite de celles qu'on a visées. Et en plus, elles ont toutes des vignettes, donc c'est plus facile à voir. L'œuvre sélectionnée, on la voit qu'elle est centrée et, avec une bordure, elle est, elle est mise en avant. Elle serait pas forcément au milieu si, par exemple, l'œuvre se tirait le plus à gauche de l'étagère et donc, du coup, elle apparaîtrait dans les premiers. Comme on ne serait pas forcément sur la page 3 du, du carousel. On pourrait être dans la page 1 ou la page 5. On affiche 12 à droite et 12 à gauche. Donc, si jamais il y en a moins à gauche, on en affichera moins. Et ensuite, ben, on peut parcourir cette étagère et aller voir ailleurs. Donc, euh, on va aller sur celle-ci. Donc, on a changé de notice. On peut de nouveau faire parcourir l'étagère. Et voir normalement que 3 à gauche, on va revenir sur celle où, sur laquelle on était. Donc, là, elle est là. Et si je vais sur celle-ci, où je sais qu'il y a plusieurs exemplaires, je crois. Voilà. On peut voir que donc, si on clique sur. Celle de cette euh, bibliothèque-là, on voit l'étagère sur laquelle on était tout à l'heure. Mais si on clique sur l'autre éta étagère de l'autre bibliothèque, on aura un autre catalogage, puisque ce n'est pas la même. Du coup, voilà pour cette fonctionnalité, euh, et on espère vous retrouver bientôt dans une autre, dans une nouvelle aventure. À bientôt